Nous sommes des grévistes de Chronopost et DPD, et des collectifs des travailleurs sans papier de des vitrines. Ça fait 14 mois qu'on est en lutte contre Chronopost, contre DPD, contre les patrons voyous, contre un système qui est mis en place par l'État exploitation des sans-papiers, fabrication des sans-papiers, maintenir les sans-papiers sans et sans-papiers. depuis 14 mois, on dit non à cette exploitation et pour demander la régularisation de tous les travailleurs à commencer par les occupants des piquets de grève aujourd'hui on est là pour dire non à cette réforme des retraites parce que on est on est bien sûr si on n'est pas les premiers concernés on n'est pas les derniers parce que euh, vu nous les années que nous avons travaillé et que la sécurité sociale a, a prélevé les cotisations et les et les impôts eh, que ça soit sous alias ou avec eh, des fausses pièces d'identité c'est ces cotisations on va jamais bénéficier de, de la solidarité de sa solidarité ni aujourd'hui pour le chômage, ni demain pour la retraite. Et si il faut, on ne va pas récupérer ces, ces, ces années de travail-là, s'il faut continuer jusqu'à 64 ans avec les conditions de travail, parce que nous sommes des travailleurs manuels à décharger les colis, à les charger, à les trier, s'il faut aller jusqu'à 64 ans avec la réforme des retraites par l'actuel gouvernement, ça veut dire qu'il n'y aura pas de retraite. Et, ou même on va avoir la retraite à l'hôpital. C'est pour ça qu'on dit non aujourd'hui à cette réforme des, des retraites. Ce qu'on veut, c'est l'égalité des droits et l'égalité des droits, c'est papier pour tous, travail pour tous et retraite pour tous, logement pour tous. Pour ça, nous, on dit c'est ça, c'est ça, l'égalité des droits, papier pour tous, travail pour tous, retraite pour tous.